Bonus, c'est Innocent 11, donc là c'est la suite, c'est les matchs amicaux. Donc on va Sean, on ne peut pas encore utiliser sa technique de puissance de j'ai un mon frère, je suis On ne peut pas encore l'utiliser. Donc Sean est un pur défenseur. Donc une pure merde, parce que j'ai 600 défenseurs mais j'ai aucun attaquant. J'ai que Kevin qui peut faire un peu le poids. Et encore. Euh... On disait choc de la rive, choc du dragon, choc du cul, choc du pénis, C'est euh, la merde, bon bref. Donc voilà, donc je. Si il y a le, si le goal est en feu, j'ai dans la grave merde. Parce que je n'ai que. Je n'ai que. Hein, de l'herbe et du vent. Mais oui, oui, hein. Herbe, herbe, herbe, herbe, herbe. Vent, vent, vent, vent, vent, vent. Après, après, il y a. Terre, terre. Et un oh, seul feu C'est S'étonne le dissident. Et putain, c'est un... Évidemment, c'est un feu, j'ai du bol, évidemment. Re, alors continue Enfin, il y a beaucoup, je dis rouille, il n'y a pas de transaction. Et merde. Même là, je peux te faire un doigt, tu vois. Eh n'y bon lui c'est foiré hein. et voilà t'as tout zéro bon je vais me remettre un hein, 5-0 c'est mort par contre je peux tordre ah. le 2-0 ou le 3-0 ouais, peut-être que je mettre un but au moins parce que là j'ai fait que des fautes oui oui nous gagnons. donc là ils sont en avancée comme des gros là. allez Conway, putain Enfin, allez, ah, passe en retrait. C'est Kevin, allez, terrible. C'est quand j'ai aucune technique d'attaque. C'est ma seule technique d'attaque. Je salte le salto leader à un mec qui avait déjà une technique d'attaque. Oh, Vas-y, t'en Putain, mais même ça, ça fait pas. Oh merde, attends, il n'a pas de technique de défense. Putain, faut pas que j'ai remédie Bon, alors lui, il a la seule technique. Il est utilisable. Dribble rafale Hop Hop Hop Hop Hop là En termes de qualité prix c'est l'une des meilleures techniques au monde. Il faut presque jamais le contre hein. C'est magnifique. Et, voilà. Et continue. Dribble rafale Hop là Hop là Hop là Hop là Et là Hop là voilà. Dribble rafale Rablais Ehrablé Parce que c'est la passe Vas-y, mets-lui dans son hutch qui comprenne ce que c'est que la vie Soc de la fouille What's up? Hop là hop là hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, vas-y, vas-y, oui, vas attends. Oh. Oh. C'est bon, un petit vas-y, parce que comme j'ai un lui, c'est Oh, le Il veut la patinoire. Putain. Ils sont vraiment comme les meilleurs. Hein. Il est où Jack Jack, vas-y, vas-y. Putain. Oh, oh ouais Oui, il est dans la zone. Oh merde. Euh, Prenez-y. Vas-y, marche. argent. Magic mm. Non C'est oh, je connais Un zéro. Je suis niveau 11. Tire comète. Ah bah, il avance bien, Todd. Bon, alors voilà, je vais faire euh, cet épisode, je vais faire très rapidement. Je vais faire l'autre aussi rapidement. Je vais faire la suite aussi, ça me saoule. Sinon, euh, bon bah, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci, merci, merci vraiment de me suivre sur ma chaîne. Merci, merci.